Bonjour tout le monde. Du long du 49e parallèle jusqu'au sommet du monde, aux familles et aux amis à travers le monde, Bonne fête du Canada! Aujourd'hui, peu importe où nous sommes, c'est le moment de célébrer le pays que nous aimons et ceux qui l'ont bâti. Nous sommes forts de nos différences, fiers de notre diversité et unis par nos ambitions. Et ce, grâce aux Canadiens comme vous. D'une génération à l'autre, les Canadiens ont donné vie à la promesse de notre pays. Ils ont créé de magnifiques communautés et bâti la classe moyenne qui est au cœur de notre réussite. Et aujourd'hui, les travailleurs du Canada font la force de notre pays. Ils bâtissent les routes et les ponts que nous empruntons pour aller au travail et retourner à la maison. Ils font vivre les familles ici au pays et au-delà de nos frontières. Partout au Canada, on peut compter les uns sur les autres. C'est pourquoi nous sommes solidaires les uns des autres, et nous le serons toujours. Parce que la réussite du Canada repose sur ses citoyens qui s'épaulent entre eux d'une communauté à l'autre. Donc aujourd'hui, c'est le moment de célébrer tout ce qu'on a accompli ensemble et de faire ce que les Canadiens font de mieux. Tourner notre regard vers l'avenir en nous retroussant les manches. Je sais qu'ensemble, nous continuerons de bâtir un pays qui fait la fierté de tous les Canadiens. De la part de notre famille, bonne fête du Canada.